Oui, je m'appelle Alain Elbecchio, j'ai 53 ans, je suis.. Euh... Ben, je me qualifie de jardinier. Au niveau professionnel, j'ai un travail, je suis secrétaire polyvalent pour une entreprise d'économie sociale, mais je préfère me, me qualifier de jardinier parce que je suis le coprésident d'une association qui s'appelle le Réseau des Semeurs de Jardins, qui est le représentant euh, longue du réseau national des jardins partagés. Et donc je vais euh, faire le lien entre les différents jardins. Euh, on ne va pas dire d'une langue d'opposition, mais au moins du département. Pourquoi nous, Réseau des Sommers de jardin, on est aussi actifs dans Alternativa tout simplement parce que, d'une part, sur la démarche de jardinage bio et permaculturel, c'est-à-dire que pour nous, au-delà de ne pas utiliser de pesticides ou de produits chimiques dans les jardins, il faut savoir que, par exemple, à Montpellier, il y a 26 jardins collectifs. Il y en a euh, pratiquement partout, dans chaque village, dans chaque ville, dans tout le département. Les gens, ils ont envie aujourd'hui de jardiner. Ils ont envie de produire eux-mêmes leurs légumes, y compris ceux qui habitent en plein centre-ville de Montpellier, comme j'ai pu encore le constater dimanche dernier à l'antigon des associations. La plus, majeure partie des questions qui nous ont été posées, c'est où est-ce que j'habite euh, à tel endroit, où est-ce que je peux jardiner donc il faut créer des jardins, il faut créer des espaces jardinés. Et ben, nous, ce que nous demandons, ce que nous revendiquons par rapport aux besoins des gens, c'est de pouvoir jardiner au pied des immeubles, au plus près de là où les gens habitent. Et effectivement, donc, à ce moment-là, ça rejoint la démarche d'Alternativa, c'est-à-dire... Euh, créer des espaces de vie, créer des espaces citoyens, créer des espaces où effectivement on va euh, préserver l'environnement, on va l'aider puisque en jardinant bio en fait on va euh, laisser euh, on va, on va laisser herbes pousser, on va essayer de replanter des arbres, on va euh, euh, favoriser l'association des plantes plutôt que de mettre euh, euh, des pesticides, des engrais chimiques, etc., euh, on va avoir une démarche de, de vivre ensemble surtout qui nous intéresse beaucoup, hein. c'est euh, le lien entre ben, vous avez un espace à jardiner ensemble et donc vous êtes obligé de, ben, de, de vivre ensemble, de vous écouter etc. C'est répondre à la demande citoyenne, essayer de vivre ensemble et en même temps travailler avec l'environnement et favoriser surtout l'environnement. Alternativa, déjà moi ce que j'aime beaucoup, Alternativa, c'est le slogan qui, qui, qui vous dit tout, c'est « changeons le système, pas le climat ». Ce qui me paraît vraiment le plus important parce que c'est ça, ça la base. Alors Alternativa c'est un événement dans l'année, c'est un événement fort dans l'année, mais Alternativa c'est un collectif d'associations qui tout au long de l'année, comme nous, agissent, euh, chacun, dans une, euh, on va dire dans une démarche précise, dans un secteur précis de, de, de la société, agissent donc pour euh, mettre en avant les, euh, les alternatives citoyennes au dérèglement climatique. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est que c'est pas simplement une association écologique qui va dire, mais voilà, il faut rouler à vélo, il faut pas utiliser, enfin, il faut utiliser le train. Non, c'est que. Il y a une réflexion citoyenne sur l'ensemble des secteurs de la société et sur l'ensemble de ces secteurs de la société, il y a des propositions et il y a des associations qui tout au long de l'année agissent et qui se retrouvent dans l'alternativa justement euh, par rapport à ces actions.